Dans cette vidéo, nous allons parler du repérage sur une droite graduée en mettant en place le vocabulaire nécessaire. Une droite est dite graduée dès lors qu'on fixe sur cette droite une origine, en général désignée par le point O, et une unité de longueur qui sert à graduer la droite de part et d'autre de l'origine. Une droite graduée est en général orientée positivement vers la droite. Par définition, tout point d'une droite graduée peut être repéré par un nombre appelé son abscisse. Attention à l'orthographe de ce mot A, B, S, C, I, 2S, E. Regardons quelques exemples pour illustrer cette définition. Le point A est situé à 4 unités de longueur vers la droite depuis l'origine O. Dans cette situation, on dit que l'abscisse du point A est 4. On note le nom du point A suivi de son abscisse écrite entre parenthèses. Deuxième exemple, le point B est situé à 1,5 unités de longueur vers la gauche depuis l'origine O. Dans cette situation, on dit que l'abscisse du point B est moins 1,5. On note le nom du point B suivi de son abscisse écrite entre parenthèses. Si on partage maintenant le segment OA en trois segments de même longueur, on peut placer le point C situé à 4 tiers d'unité de longueur vers la droite depuis l'origine O. Dans cette situation, on dit que l'abscisse du point C est 4 tiers. La notation est toujours identique même si l'abscisse est ici irrationnelle, 4 tiers. On retiendra pour terminer que l'abscisse d'un point est le nombre qui permet de repérer ce point sur une droite graduée.